Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière parce que je vous propose en avant-première euh, L'extrait d'un de mes cours, ce cours porte sur le C-Sharp, je suis en train de le réaliser. Donc pour le moment je suis un petit peu euh, à peu près à 12-13 heures de vidéo. Euh, évidemment il va être un peu plus long. Alors ce cours va être assez complet, il va être destiné aux débutants et même à ceux qui ont de bonnes compétences en C-Sharp. Il passera par les bases mais aussi par la programmation orientée objet, événementielle avec les WinForms, euh, et j'en passe. Donc, euh, ce cours va être très intéressant justement pour ceux euh, bah, qui veulent développer leurs compétences avec Unity parce que Unity euh, bah, utilise le c -sharp. Donc, évidemment, euh, ce, cette session que je vous offre porte sur la classe Array euh, qui permet de manipuler les tableaux. Elle est totalement adaptable à Unity. Évidemment, là, je travaille avec Visual Studio sous la console, mais euh, vous aurez compris que console ConsoleWriteLine permet de sortir dans la console. Dans Unity, vous ferez un simple Debug.log, vous en avez l'habitude. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous laisser regarder cette session. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Dans les sessions précédentes, vous avez déjà appris à utiliser les tableaux. Alors, euh, on va ici découvrir une classe qui va être bien importante justement euh, pour nous faciliter la vie avec les tableaux, c'est la classe Array. Alors cette classe va tout simplement nous permettre de faire euh, des opérations sur les euh, tableaux qui ne sont pas forcément possibles sans passer par elle. Alors pour vous montrer comment elle fonctionne, on va déjà déclarer un tableau de chaîne de caractère qu'on va nommer tableau 1 qui va être égal, par exemple, on va directement mettre sa structure ici parce que ça va servir pour exemple, donc Zoé, on va lui mettre des prénoms, Luc, euh, ensuite euh, Marc, euh, Alan, voilà, et pour terminer, un petit dernier, bah, euh, Jean, par exemple, voilà. Donc j'ai ici déclaré euh, un tableau 1 qui contient euh, les prénoms suivants. Alors, imaginons maintenant euh, que je veux faire une copie de ce tableau. Alors, il y a deux possibilités, et bien, évidemment, vous allez voir que c'est plus intéressant avec la classe Array. Donc je vais ici créer un tableau qui va s'appeler tableau 2, et je vais l'initialiser, parce que je suis obligé, donc il est égal à new euh, String. Et évidemment, au niveau de sa longueur, on va tout simplement utiliser tableau1.length, qui va me permettre d'avoir la longueur du tableau. Alors vous allez me dire, oui, euh, rien de plus simple. Je pourrais tout simplement euh, utiliser ce que je connais déjà, faire tableau2 euh, égale tableau1. Effectivement, ça fonctionnerait aussi. Pour preuve, on va tout simplement ici faire une boucle for each. Donc on va faire un for each. Donc ici, on va mettre euh, string item dans la collection qui va être donc le tableau euh, 2 et bien évidemment, on va faire un euh, console right line euh, de item tout simplement, ce qui nous permettra de voir qu'ici on a bien co copié dans tableau 2 le tableau 1. Donc on exécute, euh, on attend deux petites secondes, voilà et on peut voir qu'on a bien tous nos prénoms qui ont bien été copiés. Donc ça, c'est une façon de faire. Par contre, vous avez la possibilité d'utiliser la classe array. Donc si on veut l'utiliser, on utilise array.copy et là, entre parenthèses, bah on va tout simplement pouvoir écrire tableau euh, 1. Donc ça, c'est la source, euh, la destination tableau 2. Et là, dans ce cas-ci, on peut voir que j'ai une petite erreur. Alors, tout simplement euh, parce que en fait, on a un troisième argument, comme on peut le voir, qui va être ici la longueur. Et ça, c'est assez intéressant parce que si je veux copier l'intégralité, je vais prendre tableau 1.lent, qui va me permettre d'avoir l'intégralité en copie du tableau. Donc là, aucun changement, vous allez me dire. Par contre, je pourrais décider, par exemple, de, de copier que trois euh, éléments de ce tableau. Regardez. Et on peut voir que j'ai bien zoé luc -Marc. Donc voilà la petite différence et vous avez encore d'autres surcharges euh, qui peuvent être assez utiles au niveau euh, des tableaux. Donc ça c'est pour la copie. Alors ensuite euh, on pourrait aussi euh, tout simplement, alors je vais garder ici l'intégralité du tableau, ce sera plus simple et on va continuer à travailler sur le tableau euh, 2. Voilà, euh, donc là, vous avez bien compris que je copie l'intégralité. Ensuite, je pourrais supprimer. Alors supprimer, en fait, vous allez voir que c'est assez intéressant. On va faire un, un clear. et entre parenthèses, ici, on va noter, euh, en fait, tout simplement, en premier lieu, euh, le tableau concerné. Donc ici, tableau 2. Ensuite, on va nous demander l'index, et par exemple, je voudrais supprimer à partir de l'index 0, sur une longueur, par exemple, de 2. À ce moment-là, vous allez voir que mon tableau, a bien été supprimé, ici on a bien supprimé les trois premiers éléments, 0, 1, 2. Je commence à 0, voilà, euh, alors c'est les trois premiers euh, marques, non c'est les deux premiers, pardon, Évidemment, hein, si je veux euh, supprimer que le premier, je fais une longueur de 1 et on peut voir que je supprime que le premier. Donc ça c'est assez intéressant aussi, euh, vous avez la possibilité comme ça de supprimer le contenu d'un tableau alors ensuite vous avez la possibilité alors ce que je vais faire je vais commenter cette ligne hein, parce qu'on va garder le tableau 2 euh, vous avez aussi la possibilité de faire des recherches donc là je vais faire un console write line directement euh, et par exemple je pourrais aller chercher grâce à euh, array index of l'index de euh, par exemple Alan donc ce que je vais faire ici euh, je vais tout simplement faire un array .index of on a déjà vu comment ça fonctionnait et là, ici, en argument, on me demande le tableau, donc tableau 2, euh, et ici, la valeur. Donc, la valeur, ici, ça va être Alan, tout simplement, le prénom Alan. Donc, si je fais ça, regardez ce qui se passe. Alors, j'ai fait une erreur, comme quoi, ça peut arriver. Alors, j'ai oublié ici, vous voyez, hop, une parenthèse. Voilà. Donc, si j'exécute, on peut voir que j'ai ici index de Alan 3. Donc, j'ai bien 0, 1, 2, 3. Donc, c'est bien l'index de Alan. Euh, j'ai aussi la possibilité par exemple, on va refaire un console right line, de euh, décider, alors ce qu'on va faire on va prendre Zoé là et on va rajouter ici Zoé je peux aussi choisir le dernier index par exemple ici, index euh, du dernier euh, Zoé, on va travailler sur Zoé voilà, euh, je vais faire hop, plus et ici je vais aller chercher array.last index of comme vous pouvez le voir, et de nouveau, par paramètre, tableau 2. Et ensuite, la valeur, eh bien, je vais aller chercher euh, Zoé, par exemple. Donc là, Zoé, c'est en minuscule, je ne me trompe pas. Voilà, et je n'oublie pas ce coup-ci ma parenthèse. Je vais réduire un petit peu pour qu'on voit bien ce qui se passe. Bon, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, on va pouvoir voir que l'index du dernier Zoé est bien 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vous le prouve tout de suite parce que si je supprime ici... Euh, Zoé. Maintenant, évidemment, j'en ai plus qu'un seul, donc l'index du dernier Zoé 0, c'est bien l'index 0, le premier élément de mon tableau. Donc, vous voyez qu'avec euh, ça, on peut faire pas mal euh, d'opérations avec cette classe, euh, alors que euh, ce serait euh, plus difficile avec ce qu'on connaît jusqu'à présent. Donc, elle est bien utile. Ensuite, vous avez une autre possibilité qui est euh, tout simplement array. Reverse, En fait, ça va inverser l'ordre du tableau. Donc, regardez ici, je vais faire une inversion de mon tableau 2. Donc, on peut voir que c'est Zoé, Luc, Marc, Alan, Jean. Si j'exécute la, la reverse on peut voir que c'est complètement à l'envers. Le dernier est devenu le premier. En fait, tout ça est devenu euh, dans l'ordre, dans, dans l'autre ordre, tout simplement. Donc, ça, c'est Array Reverse. Euh, Qu'est-ce que je peux encore vous montrer Alors, euh, oui, quelque chose de très important. Le redimensionnement d'un tableau. Ici, vous pouvez voir qu'une fois qu'on a déclaré notre tableau, on a, il est difficile de le de redimensionner. Ben avec Array, ça va être facile. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser Array.resize. Et là, euh, on va tout simplement euh, utiliser le mot-clé qu'on a déjà vu, qui est le type par référence, donc ref, ici. Et on va aller chercher notre tableau 2. On a vu pour, à quoi correspondait le mot-clé ref. Je vous encourage à retourner voir euh, si euh, vous, ne, vous ne comprenez pas ce que c'est. Et là, on va mettre le new size. Donc ici, j'ai 0, 1, 2, enfin j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Imaginons que je vais, bah, je vais mettre 10 ici hein, pour bien l'agrandir. Euh, et évidemment, euh, bah, je vais par exemple mettre ici euh, tableau 2, euh, index euh, 9 égal euh, on va mettre tout simplement un prénom euh, Toto, voilà. Ce qui nous permettra de voir qu'on va avoir un trou entre deux parce qu'on aura euh, des éléments ici qui n'ont pas été assignés. Mais on peut voir que j'ai bien 0, euh, enfin j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors c'est un peu difficile parce que je n'ai pas euh, ici des, de, de lignes, mais on peut voir qu'en fait j'ai réussi à redimensionner mon tableau ici. Tout simplement et ça c'est assez intéressant, chose qu'on ne savait pas faire jusqu'à présent. Donc cette classe arrêt est très intéressante. Alors, ce que je vais faire, je vais supprimer le resize, et ça, j'en ai plus besoin. Euh, Qu'est-ce que je peux encore vous monter Ah oui, le tri. Le tri, c'est très important. Alors, comment trier un tableau eh ben, Vous allez voir qu'ici, c'est très simple. On va faire array.sort, et ici, on va euh, simplement mettre le nom euh, de l'objet, c'est-à-dire le tableau 2. Donc, vous pouvez voir que Zoé est en dernier. Ben, vous allez voir que maintenant, je vais avoir ici un classement par ordre alphabétique, A, J, L, M, N, Z. Donc ici, ça a bien été trié par ordre alphabétique. Si vous mettez des nombres, évidemment, ça va être trié dans l'ordre numérique. Alors, vous devez vous dire, bah oui, mais comment euh, trier, à, par exemple, à l'envers, c'est-à-dire de, de, de, de, de la lettre Z à la lettre A bah, Vous savez déjà le faire. Regardez, je fais un array.reverse, euh, juste derrière, de tableau 2, et là, normalement, je vais avoir le sens inverse de tri. Vous voyez que c'est bien de Z à A. Donc vous voyez que combiner, euh, ces choses peuvent être assez intéressantes. Donc on a vu ici euh, comment on pouvait trier un tableau. Euh, Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire Comment supprimer un tableau eh ben, C'est très simple, on pourrait tout simplement ici dire tableau 2 égale nul. Alors là, ce pas la classe arrêt, mais je vous le... Le, le montre quand même parce que ça peut être intéressant c'est vrai euh, si on veut supprimer un objet en fait en C Sharp on va tout simplement dire qu'il est nul et on va le libérer de la mémoire donc évidemment maintenant si je lance on peut voir que j'ai une erreur parce qu'ici je fais un for each et ici je n'ai pas euh, d'objet en fait on peut voir que je n'ai pas d'objet euh, donc j'ai une erreur donc voilà ce qu'il y a à retenir euh, sur cette classe Array. Alors vous pouvez encore aller voir plus loin, mais vous pouvez voir qu'ici elle est très intéressante. Ça nous permet vraiment de faire des opérations sur un tableau. On peut voir qu'on peut supprimer euh, quelques éléments... On peut ici rechercher un index, on peut aussi rechercher le dernier index. On peut euh, tout simplement inverser l'ordre du tableau sans parler de tri, hein, parce que là, il n'y a pas de, de, de tri. Par contre, on peut utiliser le tri ici euh, par ordre croissant. Et si on veut euh, l'ordre décroissant, il suffit d'utiliser de nouveau un reverse derrière. Et euh, le plus intéressant, le resize, qui permet en, en passant une référence de tableau, euh, tout simplement de modifier la taille du tableau dynamiquement dans le code. Donc ça, ça peut être très intéressant. Donc voilà, euh, maintenant vous connaissez la classe Array, ce qui va grandement vous faciliter la vie quand vous allez devoir faire des manipulations euh, au niveau de vos collections et en l'occurrence ici les tableaux.